Salut tout le monde, c'est Willman, content de vous voir. Aujourd'hui, super grosse vidéo. Je vous présente Willman Marathon de juillet. Et oui, ça consiste à faire 31 vidéos sur YouTube en 31 jours pour vous mes abonnés. Pour cette vidéo, je vais fumer un Dank Sinatra. Hein? C'est pour faire hommage au chanteur, acteur Frank Sinatra. Un don de Joe mon un gros merci mon Joe mon j'ai été capable de me fumer deux joints avec ce cannabis-là, celui-là, c'est mon deuxième. Le premier, je l'ai fumé la semaine dernière. Je l'ai fumé la semaine dernière, un petit peu après le premier variété que j'avais essayé, ton Original Glue. Beaucoup plus goûteux, le Deng Sinatra. J'aime beaucoup plus le Deng Sinatra que ton Original Glue que tu m'as donné terreux, gazi, euh, je l'aime beaucoup beaucoup beaucoup de vidéos qui s'en vient euh, j'en ai pas fait d'avance donc je vais me donner un coup de pied dans le cul j'ai plusieurs variétés plusieurs sujets à aborder. Euh, ça va bien, bien, bien aller. C'est juste qu'il faut que je fasse ces vidéos, vraiment, là, que je peux pas sauter de journée. Mais je, je veux vraiment vous remercier les abonnés. Ça va très bien ces temps-ci euh, avec Winman. Et je vous suggère là d'aller sur euh, mon Weed oui Indicament, mon Instagram, pour aller voter. Je me suis procuré des nouveaux produits. J'ai été en succursale. Je me suis procuré le GG4 de Souvenirs. Souvenir, souvenir c'est une nouvelle marque de Emerald Health. Thérapeutique, le GG4 là, GG4 grapefruit grapefruit là c'est pamplemousse. Euh, écoutez, 26 dollars, 25 et 90 pour du Girl Scout, euh, du GG4 pardon, hein? GG4 c'est Gorilla Glue original Glue, c'est la même chose, c'est un synonyme. Donc allez voter sur mon Instagram, qui vous voulez que, quelle vidéo vous voulez que je fasse, le GG4 pamplemousse ou la chèvre? Oregon Golden Gold, la chef dorée de l'Oregon de Dubon Select, pas de Top Leaf, de Dubon Select. Celui-là ici, le produit de Dubon Select, 31$. dollars. Donc, euh, allez voir ça, les deux, c'est des 7 Sibas. donc euh, allez voter. Il reste quelques heures, allez cliquer sur ma story, presque égalité, allez voter pour savoir qu'est-ce qu'on va fumer en premier. Vraiment content, Winman a mis beaucoup de pression sur les grosses compagnies pour qu'on ait du GG4, le Gorilla Glue, l'original glue, appelez ça comme vous voulez. Beaucoup de pression, puis on se demandait, mais peut-être qu'ils ne sont pas capables d'en produire du Gorilla Glue numéro 4. Du GG4. Peut-être que c'est pas assez rentable. Peut-être que s'ils sortent du GG4, ça va être euh, plus cher que du Broken Coast. Peut-être que du GG4, quand t'en fais, fais pousser, t'as pas beaucoup de cocottes. Pourquoi qu'on n'a pas de GG4? Ben l'on a! Ils ont écouté Willman jour après jour. On sait que Willman, c'est la référence. Willman, c'est l'original. Souvent imité, mais jamais égalé. N'oubliez pas, Winman est là pour rester. Ça, c'est quand même quatre bonnes phrases, une après une. Une à la suite de l'autre. Donc, allez voter là, sur mon Instagram. Abonnez-vous en même temps. Vous votez pour savoir qui va gagner. Et aussi, j'en ai un autre. J'ai mis Fleur du jour et Choix du cultivateur Indica. Les deux sont aussi à presque égalité. Fleur du jour euh, de 48 Nord et Good Supply là, euh, pour le choix du cultivateur. Allez voter pour votre prochaine vidéo. Et puis, c'est comme ça là, que vous allez savoir un petit peu là, les vidéos là, qui vont euh, arriver euh, prochainement sur YouTube. Allez voir aussi, j'ai mis d'autres photos euh, de d'autres produits. Euh, vraiment content, ils ont sorti le Girl Scout Cookie aussi. On avait tellement mis de pression sur les grosses compagnies. Pour avoir du Girl Scout Cookie, encore une fois, on se disait, peut-être que ce n'est pas assez rentable. Peut-être que quand ils font pousser du Girl Scout Cookie, ils ont passé de cocotte. Peut-être que peut-être que la floraison dure longtemps, puis le temps, c'est de l'argent. Les autres, peut-être qu'il fallait qu'ils ils se disent euh, On a des cocottes en dedans de 4 mois puis 4 euh, mois et demi, c'est trop long. Mais là, pourtant, ils nous sortent ça à 26$, 25,90$ pour 3,5 grammes, ce qui est tout à fait raisonnable pour un GG4 pamplemousse. Et. 31$, euh, c'est le prix du Girls'Kat Cookie euh, et aussi de l'Oregon Golden Goat. Et puis on sortit un autre produit euh, du Bon Select. Euh, écoutez, euh, vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de produits cette semaine. Choix du cultivateur, euh, 19,70$ et puis Fleur du jour, 17,50$. Donc, vraiment, là, un combat là, de, de. Je pense que c'est deux produits mélangés. Un hein? produit mélangé, on sait c'est quoi. À chaque trois mois, six mois, peu importe, la compagnie peut peut-être changer la variété de cannabis dans votre 3.5. Ça ne sera pas le même produit, le même cannabis dans votre contenant 3.5 quand vous allez acheter ça dans six mois, dans un an. Quand c'est la variété sur le site Internet de la SQDC, quand c'est écrit mélangé, là. OK? Ça ne sera pas la même dans six mois. C'est Pour ça que je suis un petit peu euh, moins attiré par ces affaires-là. Même si ce n'est pas dispendieux. Parce que c'est vraiment euh, au hasard. Hein? Euh, on ne sait pas ce qu'il y a à l'intérieur. C'est un produit mélangé. OK? Merci à Joe Emon. Vraiment, vraiment, vraiment gentil, Joe Emon. Euh, je l'aime beaucoup plus, je pense, que je l'ai dit tantôt, que ton original glue. Hey, je vais vous présenter euh, quelque chose, je pense que je ne vais pas vous présenter. Je vous présente Terpene, hein? Terpène. mon troisième chat. C'est écœurant comme nom, hein? Turpine, Terpène. Bon, il n'est pas content. Un autre chapeau long. Quelle erreur, quelle erreur. Donc c'est ça, euh, allez voter sur mon Instagram, donnez un pouce à la vidéo, 31 vidéos en 31 jours, c'est vraiment euh, incroyable, euh, tout le monde va être gâté là-dedans. Je voulais aussi parler parler du euh, Deng Sinatra, c'est un croisement avec le LA-AFI, puis le LA-AFI c'est ça qu'on a besoin pour faire du LA-Confidential, on a ça la SQDC avec le, la compagnie Aurora. Donc le dank Sinatra, on fait ça avec du L.A. Afi et du H.Plan. Euh, ça aussi, là, on a souvent entendu ça là, avec Emerald euh, L thérapeutique justement. Là. Et puis les arômes correspondent vraiment à ce que, vous, que ça goûte. C'est vraiment terreux et diesel, le gazi. Ils disent un goût de citrus, euh, je ne le goûte pas le citrus. Je, plus gazi, terreux, très bon. Mais quand même léger en THC. Euh, je ne penserais pas sur un 20%. En bas de 20%. J'espère que vous êtes excités. Quand même, 31 vidéos. Euh, Puis ça, ça, ça va être le fun. Je vous le dis tout de suite. Euh, grosse, grosse nouvelle à vous annoncer au mois de juillet. Euh, sûrement dans les prochaines vidéos, là, quand même assez récemment euh, il va y avoir des changements dans WinMan WinMan va grandir euh, WinMan va gagner beaucoup d'abonnés beaucoup d'abonnés euh, ça va être super bon euh, tout le monde va être content ça va être vraiment, euh, ça va être vraiment super le fun et puis euh, non seulement on va avoir plus d'abonnés parce que la chaîne va changer un petit peu mais euh, il y a encore une autre nouvelle que je vais vous dire. Je ne vais pas dire ça tout de suite. Là. Je vais vous dire ça là, très bientôt. Et puis, c'est une nouvelle euh, qui va aider encore Winman et à faire des vidéos. Et euh, plus que j'ai de l'aide comme ça, euh, plus que je peux euh, utiliser mon imagination pour euh, faire des vidéos, avoir plus de temps. Et puis, euh, on, tout le monde se garde là-dedans. Ça va être super le fun. Ok boys, euh, je vous laisse là-dessus, euh, je veux vraiment que tous ceux qui m'ont donné du cannabis sachent que j'ai pas oublié de faire une vidéo pour leurs produits, je pense à Jean, Jean là, qui est très très très patient avec ses produits CBD, euh, ils sont en face de moi, j'ai déjà sorti plusieurs informations là, sur le produit là, euh, Pure Sun CBD, hein, l'enveloppe jaune qui a même pas été ouverte là, de l'Ontario, euh, ma vidéo là, j'en ai une bonne partie dans ma tête là, euh, parce que ce produit là, j'ai un, un petit sujet de conversation. Euh, C'est une compagnie de tomates, compagnie de tomates euh, mm. qui se font en cannabis, pareil comme la compagnie ici là, euh, les serres Bertrand, qui se sont associés avec Canopy. Donc Jean, sois patient, ça s'en vient très bientôt. Euh, Jean-Noël, Jean-Noël, ton spray élixir, je l'ai toujours, écoute-toi pas, je vais faire la vidéo là-dessus. Euh, toutes ces vidéos-là, sûrement que ça va être dans les 31 vidéos. Euh, Joe et mon, Dink sinatra, j'ai encore d'autres variétés au goût gazi, hein, le goût que j'aime. Euh, vraiment, merci beaucoup, là, euh, tellement apprécié là, de, de, de savoir que vous savez ce que j'aime, puis que vous me donnez ça en cadeau, c'est super gentil, c'est incroyable. Donc Joe et moi, je m'occupe euh, de tes produits, ça sent bien. Euh, time for 25, time for 25, euh, tu euh, m'as acheté le Sensi Star de cette hein, arc. tu m'as fait un virement euh, interact euh, pour euh, que ce soit toi là, qui soit associé à ce produit-là. Un gros merci de m'avoir fait un virement interact. Time for 25, time for 25. Le Saint Star de cette arc, là va s'en venir là, au mois de juillet. Euh, 50 Top Shape, euh, tes joints pré-roulés aussi, là, je te remercie. Tes joints pré-roulés, le Trailblazer, là, ça s'en vient. Euh, 50 Top Shape, merci encore. THC Aid, pour ton super skunk, tu m'as donné deux grosses cocottes. J'en ai fumé une au complet, il en reste une autre. Donc, euh, je vais vraiment faire la vidéo avant de, de, de tout le fumer. Euh... Ça sent bien le THC aide. Euh, PNG GNP 2000. Je sais que t'es pas t es, t es impatient T'as vraiment hâte là, que je te fasse là, tes trois produits, mais il y avait d'autres personnes là, euh, qui m'avaient donné des produits d'encore encore plus longtemps. Donc euh, ça s'en vient PNG GNP 2000. Euh, tes produits je les ai mis avec un produit euh, Boveda là, euh, à l'extérieur d'un ziploc là, pas directement en contact. Donc l'humidité va être bonne puis l'humidité fait tellement chaud ici, c'est tellement humide que le cannabis il ne deviendrait pas sec les boys au Québec On est au mois de juillet il n'y aura pas de problème OK? Il n'y aura pas de problème avec ça. On n'a pas besoin de Beauveda au Québec au mois de juillet. On n'a pas besoin de ça. Il fait tellement humide le gros. Philippe, Philippe, j'ai ton cadeau. Je vais l'ouvrir bientôt. Et puis Philippe, je ne sais même pas comment je vais être capable de faire ces vidéos-là. J'ai tellement de vidéos à faire. Donc, il faut que tout le monde soit patient. Euh, Philippe, il y a beaucoup, beaucoup de monde là, euh, qui attendent. Donc, je voulais remercier tout le monde qui m'envoie des points 5 grammes là, que je peux fumer un joint devant la caméra. C'est vraiment apprécié. Euh, Yannick, ça sent bien, Yannick, là, euh, mon ami Chawingan qui m'a donné du Skywalker Kush, qui est vraiment incroyable. Euh, bientôt, bientôt, bientôt, bientôt, bientôt, bientôt, bientôt, euh, je vais faire une vidéo avec ton produit, mon ami. Et puis c'est ça, euh, c'était vraiment les personnes là, qui ont été capables de me donner un produit avant que j'arrête ça, hein, parce que ma boîte aux lettres, je me fais voler, euh, tous les jours, je me fais voler dans ma boîte aux lettres, donc j'abandonne ma boîte aux lettres, c'est terminé, euh, je vais tout refaire, rediriger euh, ma poste à une autre adresse, euh, c'est triste, c'est triste, euh, éventuellement je vais être obligé de déménager, je me sens moins en sécurité, euh, c'est les défauts là, de YouTube, là. il y a des petites affaires que j'apprends, c'est euh, l'expérience qui rentre donc euh, c'est des choses qui arrivent euh, merci à tout le monde, donc 31 vidéos en 31 jours euh, il va peut-être en avoir euh, quelques-uns qui vont être moins bons que les autres mais j'imagine qu'il va y en avoir là, qui vont être bons j'espère que tu vas écouter les 31 vidéos euh, je voudrais qu'il y ait 1000 views par vidéo avant que je puisse vous présenter le deuxième hein des fois il y a 700 vues 800 vues 600 vues euh, je vais la présenter pareil euh, les 31 vidéos mais euh, soyez soyez généreux euh, essayez de regarder les 31 vidéos des fois le titre qui est peut-être pas accrocheur pour vous euh, mais des fois je euh, à certaines parties euh, dans la vidéo Tour un peu tout le monde. J'ai beaucoup patiné dans cette vidéo-là, les hey boys. Ça fait longtemps que je pas fait des vidéos, mais euh, j'ai beaucoup de choses à vous dire, mais je ne veux pas trop euh, en dire parce que, faut que je garde du contenu pour mes 31 vidéos. Vous me suivez. Euh, beaucoup de nouvelles, là, Aurora, des petites nouvelles. Euh, donc, on va garder ça pour euh, la suite des choses. Euh, j'ai plein de produits. Euh, Oh, it's fun. Oh, it's fun. Alright? Peace. Donne un, vidéo, un pouce à la vidéo. Et puis, on se revoit très bientôt dans une prochaine vidéo.